Alors je sais ce que vous allez me dire, oui c'est une rediffusion de Twitch, y a pas de boulot, fainéant, youtubeur, voleur, oui d'accord mais non, parce qu'en fait, quand je rediffuse une vidéo de Twitch, je dois couper tous les moments où je ne parle pas, tous les moments où je bouffe, ou je fume, ou je ce que vous voulez, donc ça demande beaucoup de boulot. La seule vraie excuse, la seule vraie chose pour laquelle je dois m'excuser, c'est que j'étais vraiment claqué quand j'ai fait ça, je m'étais tapé une journée de boulot de malade. Donc du coup, je suis un peu mou, pas réactif, je bafouille et tout, c'est un désastre. Cependant, comme il s'est enfin passé des trucs dans le visage et que du coup vous avez des réactions authentiques, je me suis dit autant le mettre. Et l'avantage d'avoir une rediff de Twitch, c'est qu'il y a le chat donc j'ai interagi, donc je parle, donc c'est plus intéressant ou moins mort on va dire. Voilà, donc je vous laisse profiter de la vidéo, elle se coupe abruptement parce que je suis vraiment flippé et crevé et que j'arrive pas à gérer jusqu'au bout. Ceci étant, si ça continue à manifester un petit peu d'intérêt, bah j'irai plus loin. Euh, on est encore dans le maison explorator, maison simulator, tiroir, ce que vous voulez. Mais j'ai quand même l'impression qu'on va vers quelque chose. Et pour early Access, il y a peut-être des trucs sympas à les gratter au fond. Même si, encore une fois, pour le moment, il y a des passages très calmes. Je vous laisse profiter de la vidéo. Je vous remercie pour votre infinie compréhension. Et je vous dis à très vite. Allez, bienvenue dans le visage. Pour ceux qui ne connaissent pas, accrochez-vous parce que ça secoue. J'ai deux safe slots Ah oui, ça c'est le tout début. Et ça c'est là où j'en étais. Donc la sonde de la petite. C'est le chapitre de la petite. Donc j'ai plus de lumière. Le son. Je pense qu'on entend le son. J'entends un peu avoir dans le jeu. De toute façon c'est pas un jeu très, bruy très bruyant, tu l'as vu dans la vidéo. Bon, là j'ai une, une lampe qui marche ici. Parce que comme c'est pareil. Oh bizarre ça. C'est un jeu où on te dit euh, on ne prendra pas par la main, etc. etc. Je me dis que peut-être je suis censé regarder plein d'objets et tu vois que ça déclenchera quelque chose, je ne sais pas. Alors dans le patch note ils disent aussi qu'ils euh, ont voulu faire exprès de, de faire un, un inventaire qui soit pénible à utiliser. Ça faisait partie de l'ambiance. Ah, vous entendez même pas les, les tiroirs, c'est bizarre que le, le, le son ait l'air si faible. Ah je peux prendre quoi des clopes Ah, ah un, un, un briquet Donc ça ne dure pas longtemps évidemment. Ça réduit la, la montée du stress, Rester dans le noir euh, avec un, un briquet. passer dans le noir avec un briquet... Ah, ça fait quand même baisser la santé mentale, c'est ça qu'ils veulent dire. D'accord. Et ça peut aussi allumer les ampoules, les <rire> bougies. Ah, mon inventaire est plein. Je pense que si ça peut pas m'en servir, je vais m'en débarrasser. Ici. Comme ça, je store mon briquet. Je ramasse... Euh, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de merde que je ne ramasserai pas. Genre ça. Il bon, y a mes, mes, mes gosses en photo partout, ça, il y a pas de surprise. Tu me pour le son, hein, du coup. Carly, euh, bon, pour l'histoire, du coup, vous êtes plus ou moins au courant. Vu qu'on a vu la vidéo. quoi ça Alors, des, on, était, on était quand même une famille très médicamentée, je trouve. Ah, ça, c'est le fameux truc. J'aime pas ici, par exemple. Je n'aime pas cet endroit. Et en même temps, je me dis, il y a peut-être un truc à trouver, tu vois. Parce que dans le trailer, en fait, il y a une scène horrible qui se passe ici. Oh, c'est un vieux trailer, si ça se trouve depuis, ça a changé ou, ou c'est plus tard, tu vois. Cette poupée est horrible aussi. Donc là, on n'avait plus de lumière. Non. Ah, c'est ça, c'est pour le... D'accord. On pourrait examiner les jouets. C'est ça que c'est intéressant. Dois regarder les et... Ces machins là. Au final, elle avait un ami imaginaire in the placard, souvenons-nous-en, ben, le papier a disparu. Et Interact, ça ne fait rien. Alors, le souci des early access comme ça, c'est qu'on sait jamais si, euh, si c'est un bug ou si c'est voulu. Des dessins, d'accord. La poupée au briquet. Alors le problème c'est que le briquet il dure pas et que j'ai pas envie de le gâcher en faisant des bêtises. Je suis même pas sûr que ça marche d'ailleurs. Je sais pas s'il y a la physique du, du fire. Un bug parce que as... Ouais, voilà, parce que j'ai chargé une vieille sauvegarde et que comme il y a eu un patch, tu vois, est-ce que le papier est censé disparaître Ou est-ce que c'est un bug voilà. et Là tu vois, même en cherchant bien, bah écoute, le chapitre de Lucie je veux bien, mais. Euh... Mais je vois pas ce que je peux faire de plus, quoi. Mais là, quand je pars, c'est que j'entends pas les petits bruits, donc j'ai moins peur. Je peut avancer presque, presque sereinement dans la vie. Ça, c'est mon bureau, mais on y a passé. Souvenez-vous-en. On y a passé 10 minutes, sans aucun résultat, à part jeter des canettes partout. Là, on a un coffre sans clé. On n'a pas de clé sans coffre. qui Est dit dans le patch note, c'est on a changé le tutoriel pour vous aider pour que la progression dans, dans, dans le chapitre soit plus facile. Donc je pense qu'il y a un seul chapitre sur je sais pas 3, 4, 5 euh, la version finale du jeu. Là On n'a même pas fait un chapitre, je veux dire, on n'a rien fait du tout quoi. C'est ouvrir tous ces bazars là, tu vois. C'est un jeu de fouille. Ah ouais, là il y a la dose de cachet, mais je peux pas les prendre ceux-là. Alors le jeu et une... Enfin, je sais pas, les textures apparaissent bizarrement. C'est un peu vilain. Je pense que vous le voyez du coup. Ouais, c'est pas... pas le stream. Hein. Même chez moi, c'est la texture est dégueulasse. Ah, je peux tirer le rideau cette fois. T'as toujours un, une petite pression quand tu tires un rideau comme ça, alors que ça aurait été tellement cliché qu'il y ait quelque chose. Ouais, donc au final c'est tiroir-simulator, quoi. Ou je suis vraiment débile, ou il faut que je recommence tout. Toi qui as vu le... Je sais pas ce que t'as pensé... Euh... Je sais pas qui est là, là. Carly, je sais pas ce que t'as pensé de la... de la vidéo que j'ai faite, en fait. T'as l'impression que, vraiment, j'ai survolé des endroits où il y a des actions que t'aurais faites. Parce que c'est pas très grand, finalement. Et passer les premiers jumpscares, là, comme j'ai pas de problème de santé mentale, ben... Il se passe pas grand-chose. Ici ma... Pourquoi ça descend ici ah, Juste l'horloge me, euh, me fait stresser vis visiblement. On prend une petite pilule non, non On prend une petite pilule. Putain ta mère ah, J'ai horreur de ça. Putain ça j'ai horreur de ça. Prends une pilule. Dépêche toi. Use. Ça va mieux Pas du tout. Ok donc là je suis en train de clipper ma race par contre. Mais les pilules elles font rien. Excusez-moi. Oh, putain, vie Google qui me parle. <rire> si ça marche un peu. Il y a un temps d'action en fait. J'ai peut-être gâché une pilule pour le coup. Mais euh. Ok, je suis une flippette, hein, mais là j'ai pas du tout aimé ce qui s'est passé. Ok, ça va, l'interrupteur est pas loin. Là ça s'est refermé. Ouais, c'est ça qui s'est refermé, d'accord. Mais je m'en fous un peu en fait, parce que comme c'est des événements a priori générés aléatoirement. Suivant ma santé mentale, eh ben je sais que c'est pas ça qui me fera avancer ma, mon histoire. Ça s'est fermé ici. Faut des clés quoi. Les clés sont pas dans les tiroirs. La radio s'est rallumée. Ouais, mais ça, ça mon coco. Tu crois me faire peur avec ça A priori je peux tirer sur la porte, mais ça marchera jamais, évidemment. On a débloqué un succès quand même d'essayer de sortir. Oh je suis pas allé ici. Ça descend à cause du bruit de l'horloge. Tiens la porte en bas était bloquée. Là elle est ouverte. Ouais ouais ouais. Bah bien vu. Une clé. Qui est la clé de... Je sais pas. Il y a deux types d'objets. Les clés et les objets dynamiques. Les objets dynamiques sont stockés. Alors que le clé à mon avis non. Ouais ok cool ça ne prendra pas un emplacement. Basement, c'est la clé de la carve. Bah, ça tombe bien, on vient d'y passer. Mais pour l'instant, on va déjà regarder un peu ce qu'on peut trouver ici. Ça c'est ma femme, très 80's, hein. Elle était pas comme ça dans l'intro. Hein. Qui a eu... Tac, ah on est bien là. Ah on est bien Qui a eu la curiosité d'aller chercher l'intro du jeu, quelque part, sur internet je sais pas si c'est facile à trouver. Je pense qu'il y a des chaînes YouTube qui l'ont montré, peut-être moins scrupuleuse que moi. S'il y en a qui l'ont vu, voudrais bien votre avis. Autosaving, ça j'aime pas trop. autosaving c'est pas bon signe. là avec le truc, le portrait de Jésus là. J'ai pas eu le temps. Ok. Après, ça fait pas peur en soi. Hein. C'est juste que c'est beaucoup trop glauque que je trouvais. Je sais que, je sais qu'il y a une partie des gens qui regardent qui sont des, qui sont plus jeunes, on va dire. Et j'avais pas envie qu'ils voient des trucs, euh, qu'ils voient ce genre de choses tout simplement. Bon je vais très lentement parce que j'ai peur de sortir de cette zone de confort là. Qu'est ce qu'il y a comme caché putain La radio m'angoisse mais à chaque fois que je se se rallume donc de toute façon. Un fantôme dans le placard. On voit rien dans le placard. Et ici, ça a l'air d'être bloqué par. Euh... Ah oui, il y a un taquin qui a bloqué. Il est bizarre le flou, par contre. Graphiquement, pour un jeu indé, je le trouve joli. Mais on est quand même subpar par rapport à ce qui était annoncé dans les bandes annonces. Et ça, c'est dommage. Là, des interrupteurs près de la porte d'entrée. Ouais. Bah écoute. Ils sont sans effet La télé on peut pas l'éteindre Vous zapper Si elle ouais, peut rester allumée. Oh j'ai pas eu de l'éteindre Je suis débile Ah le magnétoscope pas accessible Ou oh, c'est pareil tu vois ça s'arrête à... L'enculé de jeu Il y a un œil quelque part c'est où ça Il y a un gramophone aussi et il y a une espèce de femme, euh, le fantôme de ma fille, j'imagine. Putain. Ouais, quel intérêt de jouer à ce jeu si il euh, faudra le recommencer Donc j'irai pas trop loin parce que... Le temps est... Alors, où le temps est bloqué. Ouais, la santé mentale, ça va pas bien. Là, on arrive sur des événements scriptés. Il y a du son ou pas Je pense que oui. Dans des jeux comme ça, si t'es pas si t'as, je peux pas mourir. J'ai pas le choix là. J'ai pas d'armes. Alors, ça, ça, voilà. Et là, c'est bon. Normalement, jumpscare, pas de jumpscare. C'est quoi des cafards? Il y aurait pas. Il y a plus des feuilles. Alors J'ai tellement envie d'aller là. Putain, un autre briquet. Ah, et en fait, je suis full briquet, c'est ça Ouais. Bon, on va acheter ça, Waouh. Il est très magnétique. Ah, non. Drop, F, voilà. Bon, on y va C'est la porte de quoi, ça Basement... Bah, je l'ai, la basement key. Super. Le coup de la télé, c'était quand même bien foutu, je trouve. De, tu sais, de te permettre de l'éteindre. Sachant qu'il y a peut-être des gens qui l'ont pas fait, mais... Là, on est dans la cuisine. J en fous, je vais aller en bas. C'est vraiment noir, noir. Non, il me faudrait quelque chose, une torche. Je vais mourir de, de mauvaise santé, sinon. Voilà, donc là, on est... Et c'est pas là qu'il y avait la fille, là Il y a le gramophone ou pas Non, donc c'est pas là. Voilà. Là, on, on drop des images, non Je pense que oui, ce que j'ai dit... Drop moi, mais je aller nulle part. Tout est scripté. Tout veut me tuer. Vous voyez que ça saute là où c'est l'animation qui est pourrave, je crois. Le briquet à voilà. ah, les glauques, la poupée, là. ça saccade un peu. Ouais, mais chez moi aussi, en fait. Donc c'est pas le stream, c'est euh, le jeu. Ah, ça c'est a priori un objet à débloquer, parce que j'ai eu un succès en le touchant. Un objet caché, je ne sais. Je ne sais pas dire. En tout cas, il n'est plus là. Alors, à mon avis, c'est comme dans euh, tous ces jeux, l'amnésie et compagnie. Ouvrir les tiroirs, ça ne sert à rien. Sauf une fois dans le jeu. Et ça arrive quand tu n'ouvres plus les tiroirs. Parce que depuis tout à l'heure, euh, aucun objet essentiel n'était dans un tiroir. Ça, je peux le pousser Ouais, je pense que ouais. Il va m'arriver un truc. Il va m'arriver un truc là. Même pas. Il a pour aller à la cave. Ouais, mais ils disent que ça, ça dure pas longtemps. Alors je me dis, peut-être qu'avant je dois trouver euh, un truc ici, quoi, tu sais, qui me servirait. Oh, une torche, je pense pas, mais il a envie de poche, pourquoi pas. Basement key. Mais elle ouvre tout cette clé, c'est génial. Euh, Je suis pas passé ici Ah non. C'est une très grande maison, visiblement. Les icônes religieuses, c'est glauque. Ça s'est refermé derrière moi Pff, Même pas peur. Not even scared. Je pense qu'il faudrait vraiment jouer avec le son à fond. Euh... Les petites humscares comme ça, ils marchent pas. Le son est pas assez fort dans mes oreilles, mais euh... si je mets le son à fond, je vais pleurer en fait. Donc, euh... quel intérêt À sortir. Mais qu'est-ce que je ferais Pour moi, je suis mort. Hein. Ça fume, ça prend des médocs, ça fait pas la vaisselle. Dans le dans le cronde. Non. Il est 3h33, la moitié de 666. Que fait ce bruit -là Et le four Ah non, c'est la radio là-bas. fait ce qu'elle veut depuis tout à l'heure, de toute façon. Le fridge. Ah, et ça saccade par moment. J'arrive pas à être convaincu que ça vienne de, du stream, du PC. Je sais. Il n'y a pas de bébé dans le congélo déjà. Bon on va reprendre d'où on était, on peut l'éteindre encore ou pas ça On va prendre El Briquetto. Tac Les jumpscares sont toujours à peu près les mêmes donc ça fait plus de peur à force. Ouais mais moi si <rire> Moi si Je voudrais juste avant de checker mes, mes pilules. Donc là il m'en reste parce que ça se trouve j'ai des boîtes vides. Pas vide. Et pas vide, d'accord. Top examine. Ranger. Ok. Ah, j'ai encore perdu une lampe, putain. Ah, bah super. Hein. Pas du tout me chier dessus avec ça. Ouf! j'aime pas. Tu te souviens dans Amnesia quand tu rentres dans le... le cellier Mince. La flip absolue. C'est la pire zone du jeu. C'était la deuxième zone je crois. La troisième, un truc comme ça. Oui, oui, oui. D'accord. je puis y aller je crois pas avoir fait Amnésia. mais sérieux je peux même pas te dire fais le parce qu'il a, il a quand même mal vieilli ce jeu là le premier parce que le deuxième est pas terrible ah c'est dommage j'aurais du mal à te le conseiller vraiment techniquement il a très très mal vieilli bon j'ai la clé qui ouvre tout c'est bizarre de tout fermer derrière une seule et même clé J'ai entendu un bruit où j'ai arrivé là. Je crois que c'est juste mon casque qui a bougé. Parce que là, le meilleur, la meilleure chose à faire, c'est de couper les lumières en fait. Je pense que c'est ce qui va se passer à un moment. Et je vais arrêter, je peux plus. Je me stresse trop ce jeu. Je vais sauvegarder là. C'est horrible. De nuit avec la fatigue et tout là. Je suis pas capable de gérer.